et salut tout le monde on se retrouve enfin pour la suite du let's play de the long dark pour le chapitre 4 qui est sorti le 7 septembre 2021 on va retrouver donc Mackenzie dans cet épisode qui s'appelle furies and silence ou plutôt en français fureur et silence je vous mettrai de toute façon la totalité du Let's Play, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, à la fin de la vidéo si vous voulez tout simplement aller revoir les épisodes précédents. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode 2, Mackenzie était capturé par un gang meurtrier. Dans cet épisode, donc l'épisode 4, on est situé dans Backrock Mountain, une nouvelle région qui est dominée par un ancien complexe pénitentiaire et Mackenzie va devoir survivre à son ennemi le plus féroce, moi qui pensais que c'était l'ours, parce qu'on avait bien galéré avec l'ours, eh bien non, il va falloir aussi qu'il récupère la valise et continuer sa recherche d'Astrid, puisque si vous vous rappelez, à la fin de l'épisode 2, Mackenzie se faisait frapper dessus, on ne savait pas par qui, et il était euh, ce personnage donc euh, en possession de la mallette, euh, d'Astrid, vous savez, celle qui avait le code. Mais si vous ne connaissez pas The Long Dark, je vous mettrai à la fin de l'épisode, Eh bien écoutez, le let's play. Je vais le diviser en plusieurs parties, car il est apparemment très long, donc je vais le faire en plusieurs parties. Comme ça, ben, on fera durer le suspense, mais trêve de blabla, en comportement That's the bust of Blackrock. Blackrock? Yeah, you know. Blackrock Federal Pen. <laughs> Where they put the worst of the bad people. People too bad for the mainland. Hello? Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? You need to take my message. You need to deliver it for me. It's important. Ask for Atwood. Atwood. Got What's the message? Winter yet. Just that. Atwood will know what it means. In the case, I have no idea. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She, don't worry, Violet, you'll be with her soon. Why do we have to carry this sack of shit? He's heavy as hell! Shut the fuck up! Mathis says carry the asshole. We carry him. They're getting closer. You hear about what happened to Lacan? Don't believe everything you hear, dumbass. Arrow in the chest, man! The chest! No wolves be doing that. Really? Wolves don't use bows. You figure that out all by yourself? Piss off. Something's hunting us out here, and it ain't just wolves. Mathis will figure it out. What the hell are we even doing out here? Remember the plan. First, we get Donner out. Donner, that crazy fucker. This is bullshit. He's coming back here. Order. Hey. Hey, Mathis. He's finally awake. Well, well. Turns out you have a damn hard head, pilot. I told you I was stubborn... ...woman. Oh, you mean the one you asked about in the dam? Yeah. She's still there. Won't be going anywhere soon. You bastard. Relax, Mackenzie. She had nothing to do with you. How do you...? Just some... Old lady, lost in the woods. Wandered into the dam when I was there. She saw me, and wouldn't stop screaming, so... I shut her up. Monster. <laughs> oh, you have no idea. Why are you so worried about her? I... It doesn't matter. Could it have anything to do With this? I told you I have no idea what that is. Well, it's okay, Pilot. We'll find a way to open it very soon. And then we'll both know what's inside. Hey, uh, Mackenzie? Yeah? You look like shit. Shit, Mathis! How long do we have to carry this heavy bastard for? Shut up, man. That heavy bastard may be our ticket off this rock, so carry him. And like the man says, shut the fuck up. They found us! Ok, donc on est reparti avec notre petit Mackenzie. Alors, au niveau de l'inventaire, si je regarde, on a nos vêtements. On n'a plus rien du tout. Voilà, il y a des codes cassées, mais on n'a rien pour se soigner. Ok donc on l'avait laissé avec plein de trucs, mais on n'a plus rien maintenant. On, a, on, on entend bien le bruit du sac à dos comme quoi il aurait euh, pas mal de choses. Hein. Stay out of sight. Where did he go? You'd better get him, or they'll be out of tank. need a smoke. Never mind the wolves. We gotta find him fast. What the hell? Let him run. He won't get far with those wolves, hunting him. Look, you dumbass. Mathis says the pilots are taking off this damn island. Don't you want to get back to the mainland? But ever! The arrow in the chest, man! Let's go find this guy before Mathis loses his temper again donc ce sont tous les prisonniers qui se sont échappés Dans le premier épisode ou le deuxième épisode, je ne sais plus, quand il y avait le bus. Donc on n'a pas me qui vive, on n'a plus rien pour boire ni manger. On n'a pas de sac de couchage, on n'a rien. On n'a plus d'armes. Et pourtant il était bien stuffé quand on l'a laissé à l'épisode 2. Tom Blade, I'd be sharp enough to cut this rope. ma mémoire ça permet de... si j'ai bonne mémoire ça permet de soigner il me semble ici il n'y a rien je peux pas courir collecter parce que ça sert toujours oh. il n'y a rien hein, ce genre là si j'en ai là Il ne va jamais nous lâcher lui, c'est pas possible. Looks like I finally found a use for your metal case. Nous avons un business, infinie pilot. Stick around. Chapitre 1, le blues de Black Rock. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un épisode qui est un peu plus long que les autres apparemment et qui se divide en plusieurs chapitres. Donc on fera plusieurs épisodes sur, ce, sur cet épisode 4. Welcome to the shit show. Okay, so who are you? Unfortunately, I run this place. That doesn't seem to be working out too well for you. Yes, well, normally I'm on the other side of the bars. My name's Franklin. I'm warden here at Black Rock. And you are? Mackenzie. Franklin, what's going on here? The situation is this. You and I are locked up in here. Mathis and his gang of thugs are trying to break someone out of solitary. We're still alive, for now, so they must need us for something. The power's been out for days, and nobody is coming to help. Sounds about right. So, Mathis, you know what? Oh yeah, we go way back. He was in for murder on the mainland about 10 years ago. He did seven and then got off on parole. I was warden in one of the federal pens there and, well, let's just say Mathis isn't sending me any Christmas cards these days. Any idea what he's doing here? Unfortunately, yeah. He's here for Donner. Donner? Who's that? His son. Shit. So, some kind of twisted family reunion. Mathis is bad, but he's old school bad. Murder, larceny, the occasional heist, and Grand Theft Auto. But Donner, he's a chip off the old block and then some. So, not a good person. Well, he's locked up in Blackrock, isn't he? Listen, Mathis is bad, but Donner, is something much worse. I've seen a lot of criminals in my years, and Donner, he's one of those guys that keeps wardens like me up at night. He's evil to the core. He's the kind of guy they make prisons like Blackrock for. There's no redemption for guys like Donner. They aren't here for rehabilitation. There's no way back to living in regular society again. They just want to destroy the world you and I live in. If Mathis is bad, Donner is Biblical bad. So, Blackrock? Yeah. Maximum Security Prison. Built a hundred years ago and updated a few times. It's basically a fortress. Out here? You noticed the walls on your way in? I was, uh... No. Okay, well they aren't that high or that impressive, really. You know why? No idea? Because whatever dumb son of a bitch tries to escape from this place has to get through about 50 clicks of brutal terrain full of dangerous wildlife before they can even think about finding a road that leads out of here. Well... But we got here. Yeah, but are you gonna get out? About 20 years ago, a pair of cons escaped. They came back three days later half dead, begging us to take them back. And that was in the middle of summer. I get the picture. So, Donner is a very bad guy. Mathis came here to spring him. Tell me again why we aren't dead yet. Well, that's a story. Power went out here a couple of weeks ago now. The backups held for a while, but eventually the cons were able to break out and overwhelm the guards. They grabbed the keys to solitary, went to get Donner, which, well, that would have been the end. But they couldn't open the gates to solitary. Something has them locked down tight and it's driving Mathis crazy. It was bad for us. I haven't seen any of the other guards since they locked me up in here and, well, I fear the worst. And now that Mathis is here? But with the power down, what's keeping the gates locked? There are mechanical failsafes in the system. Keep in mind, most of this jail is pretty old. But that's not the full answer to why Donner is still locked up. What do you mean? Well, best I can tell, they should have been able to break him out by now. But something, or someone, has been getting in the way. You mean, there's someone else still out there? That's exactly what I mean. But who? I don't know. But sounds like Mathis is as mad as a hornet because of them, and that brings me no small pleasure. Shit! They're coming! Get back to your bunk! So, Pilot, you're back in the land of the living. For now. Yeah, What but just seeing you gives me a headache. <laughs> I'm just seeing you makes me want to hit people. So Warden, looks like we have a little problem. I still can't get into solitary. You have any idea where that might be? I told you, Mathis, the whole jail is in some kind of weird lockdown. It all happened before you got here. Donner just <laughs> Don't you ever say his name? <laughs> I don't know anything about it. My guys <coughs> say someone's been tampering with the system. They say it's gotten worse. Every time they take a step closer to breaking into solitary, something new gets in their way. Didn't you used to run this place? Yeah. So you're telling me you have no idea how it works? That's just the thing. Nothing is working the way it's supposed to right now. Bullshit. Stop wasting, wasting my, my time, <laughs> and stop wasting your time. You don't have much left unless we get that door open. Mathis, I don't know anything. Let, Let me, me jog, jog your memory. <laughs> <laughs> Like, like Half crazy. Half crazy? <laughs> Ever since the bus crash, he's been getting wild. Like a caged animal. How the hell did he expect it to turn out? You remember Montreal, right? Oh yeah. I mean, remember that place on Saint-Catherine's with the girl? Who... <clears throat> Not that, you fucking moron. Remember how I met this program? Oh yeah. I wasn't there, but I heard about it. Right. You clean up the warden, and I'll tell you all about it. So there was this really tight plan. Mathis had months to set it up. Everyone had their part to play. It was like... Out of a fucking movie. So we bust out. And all hell breaks loose. We get to the front gates. It's a mess, right? Place is in chaos. And the driver who's supposed to pick us up... He's late no shit no shit, shit. so the, the driver pulls up, up like two minutes late two alarms going off everywhere, everywhere. It's, it's like the, the prison guards, guards are coming after us we're gonna get grand at any second we're, we're yelling, yelling at mathis come on man let's go let's get out of here and mathis just stands there looking at the fucking driver looking like he wants to eat the guy the driver's terrified Mathis, Mathis walks over to the van, slowly. We're all jumping in, and yelling to get out, and we... And we can see the fucking, fucking guards coming. Like... We are done. We, we need to get out. Mathis... He pulls the driver out of the van. Looks, looks back, back at us and... With this totally wild, wild look in his, his eyes, eyes... Just says... Go. Like totally calmly but with this wild edge. And he just starts beating the living shit out of the driver. Wow. I knew it went, went bad in Montreal. Montreal, but I didn't I know that, that story. Yeah. I mean, we, we took, took off. And Mathis, it took five cops to pull him off that driver. He cared less it about being caught than he did about the home driver home. being late. Crazy, Crazy fucker. Mathis, ...is not a patient man. He does, does not, not like it, it when the plan does, does not come together. He does, does not, not like, like to be let down. And right now, his plan for getting Donna out of here is totally fucked. It's just a matter of time before he... ...snaps. Like he did in Montreal. He looks bad, eh? What are we going to do? If he dies, it'll be worse for us because we'll take the heat. We need to get him patched up. Well, we, we passed pass some, some kind of first, first aid building on the way in. Great. Go there and grab some supplies. No fucking way. You hear all those wolves out there? Don't be an asshole. Go do it. do it. You do it. Why no, do I have to be no the one who- Hey! Who went back to look for Leclerc when he went missing? No, no way I'm going, going back out there. I'll do it. Did you hear something? I said, I'll, I'll do, do it. it. Let me out, and I'll get the supplies. Nobody's talking to you, Pilot. Just keep you quiet know, and hope that Mathis doesn't start paying attention, attention to you. He, He dies, and you guys know, take the, the rap. rap. You want that? The rap? Take the rap? Who talks like that? Listen, Pilot. Why, why don't, don't you shut, you shut the up? fuck up? What When do you, do you have, have to lose? I go know, out there and get attacked I by wolves. wolves? No great, great loss, right? right? a second man. This, this is a bad a idea. idea. Matthias has, has plans for this guy. Shut up. Alright. You're, You're right. right. You've You're been, been out in the, the bush, bush all this time. And I'm sure you, you figured out how to deal with a few wolves by, by now. We let, let you out. out. You, you get, get the supplies. supplies. The warden lives and maybe... Nous gardons Mathis distraqué pour qu'il ne perdait pas sa sur toi la prochaine fois. Entendu. Tu me laisses m'en sortes. J'ai obtenu des appareils. Le warden vit. Ha Tu vois Il travaille vite. C'est temps de sauver le jour, pilote. Ne le foutez pas. Mais pourquoi il est allé dire ça Pourquoi Alors j'espère qu'on a du matériel hein, maintenant. Get going, pilot! The warden doesn't have much time left. And in case you're thinking of running away, remember, we still have your precious case. Okay. Oh, brutal, deadly cold. How I've missed you. Okay. Qu'est-ce qu'on a sur la map, euh, on n'a pas de carte. Ok. L'infirmerie à gauche. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire euh, Toujours rien. Toujours rien dans l'inventaire. Oh la vache On dirait qu'on n'ait jamais rien trouvé euh, au niveau des essuie-glaces. Hein. Oh. Je ne sais pas où il est une pépère, mais il rogne. I think I can use this. Ça fait plaisir en tout cas de retrouver ce jeu. Je pense pas être dans la pharmacie ici. fermer la porte là hein. non. bien sûr que non ça aurait été beaucoup trop simple I could use this. voilà mon mari a été recruté par un ancien collègue de la marine c'était au début des années 50 et a traversé une mauvaise passe plus tard en en parlant aux femmes des autres, je me suis rendu compte que c'était le cas de tous ceux qui ont travaillé à Blackwood. On avait une petite cabane dans un bled un peu à l'écart de la prison. Une grande partie des employés vivaient dans le coin, mais pas tous. Il y en avait qui essayaient de s'éloigner autant que possible, mais si ça les obligeait à braver les éléments pour faire le trajet en hiver. J'essayais de ne pas trop penser à ce qui se passait là-bas. Ça a transformé mon mari. Il était gentil comme tout, juste un peu perdu et désœuvré, comme beaucoup d'hommes à cette époque, mais le temps qu'on a passé à gridbir dans cet endroit... Ça l'a rendu triste, une tristesse qu'il ne saurait même pas décrire. Moi, je faisais du jardinage et j'écrivais des lettres interminables à mes sœurs. C'est ce qui me reste de cette époque des lettres des saisons qui passent et l'attente de pouvoir partir ailleurs. Oh. Ben, je un ici. Chercher des pages hein, ensanglantées. Je n'ai pas. Euh... Bidote. Je vais vous Tissu. J'ai des pages ensanglantées. Oui, je suppose que ton autre chemin c'est par dehors avec le loup hein. Faire le tour quand même avant. Je peux pas. Continue à manger ton beefsteak le Wolf, hein, petit mignon à l'extérieur de la prison. Je me fuit comme la gale. Hein. infirmerie tout droit this is Fermé. Euh... Alors, This is kind of handy. Could, could end up being useful. useful. Cartouche, ainsi une clé. Des cartouches, mais j'ai pas les vêtements. J'espère Ils ont changé le système avant d'arriver à l'ouvrir à le pied de biche. Je ne sais pas si je suis dans l'infirmerie ou pas. Oui, hein, aux endroits où on peut rentrer bien sûr j'ai rien raté par terre ou autre je ne suis guère avancé J'ai pas trouvé de clé pour les casiers. On dit qu'on n'a plus rien sur nous. Hein. On est léger. Alors, la réputation de Black Rock en tant que pénitencier de sécurité est un mélange de vérité et de légende d'hyperbole. Une chose est sûre, c'est que sa création est inextricablement liée à l'histoire de Gritbeer, Island. La plupart des gens de la région évitent de s'approcher de la prison. sagit il d'une prudence raisonnable ou d'une peur irrationnelle, nul ne peut le dire. Certains disent qu'il n'y a rien de plus rude que l'hiver à Gritbeer et que les habitants de l'île sont à l'épreuve de tout. Ils sont plus durs à cuire que n'importe quel détenu. Dans, les, dans la salle de bain apparemment il n'y a pas l'air d'y avoir mais je peux rien faire il me faudrait une hache c'est bien l'infirmerie aussi hein, ça a l'air hein. au niveau de entrer dans l'infirmerie. Je suis même pas rentrée Parce que j'ai une carte. Pas de carte. On se débrouille. Pas de carte. Voilà. Pas du tout vers vers l'infirmerie. Infirmerie, ouais, infirmerie c'est pas là-bas. Ah. Infirmerie, tout droit. Passer tout à l'heure, par là, peut-être que le staff euh, faut tout visiter pour trouver les clés. Maison centrale, je suis dehors avec les wolves. Mais elle serait où l'infirmerie si je me carappasse I need to find some way in. En faisant le tour par où j'étais. Je peux me chauffer là, non Ouais, ça me chauffe. En profiter pour boire un... Je crunche un coup et, et boire un coup Donc j'ai fouillé toutes les voitures. Is it food or... Les quatre portes, donc il peut y avoir des choses derrière aussi, mais non. Hum, je peux voir le capot, comme ça, je sais que je l'ai fouillé. J'espère que personne ne l'a plus besoin. Il y a trop de trucs à apporter, mais non. ça nous manquait de ne pas savoir où il fallait aller là j'ai tout fouillé on y reviendra le truc c'est d'aller à l'infirmerie de cartes, hein. c'est infernal bien là infirmerie ici on peut pas rentrer Cette porte là et passer par les toits je vois pas trop Des trucs. il faut des clés Ouais. ça m'a fait peur, ce candouille. Non. Hop. Je vais fouiller celle-là. C'est marrant, les loups ne m'attaquent pas. Euh, ils ont l'air d'avoir peur. À part de passer par les étages, l'infirmerie serait tout droit. Je me suis la porte. 同樣的 possibilité de... En passant par ici, je vois pas trop... Maintenant, euh... ah. ah. ah. warden il faut des médicaments pour le docteur alors papiers, ah, la nuit est tombée euh, d'un seul coup. J'y vais à tâtons. Euh, J'ai rien d'autre. Hein C'était clair il y a deux secondes. Pourquoi ils m'ont mis en pleine nuit là Delete this. Je suis sûr que je vais rater des trucs là. Euh, Peut-être avec les allumettes. Et encore se cramer les doigts. Là. Same question. Quit fucking around. Who are you? I'm nobody important. Just a bush pilot. My name is. Ones. I mean, no. no. I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. Mackenzie, soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side, I'm on my own side you're honest. That's a start. Where are you, and what do you want? ooh -wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. in? Right. But you aren't helping them? No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are, and maybe I can help you? <laughs> help me? Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convict's plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, I'm not telling you. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed of the rest of this frozen hellhole. Well, I mean, that hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. I'll do my best. Well, wow. that was weird. Ok, du coup, elle dans m'a perturbé dans ma recherche, là. On a reçu un appel à la porte principale au sujet d'un accident au pied de la colline. J'ai donné la trousse de secours à l'un des gardes. Il va aller voir ça au fourgon avec tous les loups qu'on a vus ces derniers temps. J'espère que ça va aller. Bref, le problème, c'est que la trousse contenait tout ce qui nous restait de morphine et de bons antibiotiques. Vérifiez l'inventaire et passez commande dès que vous pourrez. Merci, Bud. Alors que je me tape le truc pour aller là-bas. Voilà. Retrouver le mémo Fallait... enfin Le, enfin le, le, le truc Fallait s'en douter hein Oh my god Mackenzie Tu as le don Tu as le don de te mettre dans la panade Il hein n'y a plus de médicaments ici C'est ça la blague Apparemment, ça a l'air d'être ça. Par contre, par contre, Pelle On va peut-être le laisser dedans, notre petit Mackenzie là. On va lui faire manger un truc. Hein. dire que non, les loups sont pas affamés. Eh bien, on va rester là de ce premier... Euh, cette première partie, du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Il faudra donc... Retrouver le fourgon de la prison et les médicaments... On a aussi, il faut qu'on apprenne euh, au max, un maximum sur le pénitencier de BlackRock. On en est à 57%. L'étoile noire, certains documents officiels ont disparu des archives de Black Rock. Retrouvez les pages ensanglantées pour en savoir. On en a une sur quatre. Et elles peuvent se trouver à l'intérieur comme aux alentours de BlackRock. Avec les loups tout autour, sans armes. Ça va être la totale. Et euh, Mackenzie, c'est un euh, échappé, aux prisonniers, Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a Alors. Ok. Et ça, c'est la clé, clé de la porte de Black Rock. Ici, on a quoi de nouveau alors Action Non. Euh... Connaissance. Choisis ça. D'accord. Ah c'est connaissance. Hein. Connaissance des lieux. La création première partie. Ok, et eh bien écoutez, on va en rester là de cette première partie, donc du chapitre 4. Il va se diviser, donc comme je vous l'ai dit, en plusieurs chapitres. Donc il est plus long que les autres épisodes qu'on a fait jusque là. Donc je le ferai en plusieurs parties, d'une heure à peu près. Donc prochain coup, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est partir à l'aventure pour rechercher le fameux fourgon. Mmh. Voilà, ben en tout cas, moi je suis ravie de retrouver euh, enfin euh, The Long Dark. Euh, on a attendu un an euh, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. On a encore attendu un an entre l'épisode 3 et l'épisode 4. L'épisode 5, on ne sait pas encore, enfin du moins moi, je ne sais pas encore quand c'est qu'il arrive, mais il ne saurait tarder. En tout cas, je suis ravie de retrouver Mackenzie et ce jeu-là. Je vous mets la playlist euh, que euh, j'avais faite en attendant la sortie de, de l'épisode 4 à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis écoutez, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de The Long Dark. Bye bye